Bonjour à tous, cette semaine notre vlog résumé en 3 mots. Voilà, bienvenue sur Off 2 bliss Encore merci pour euh, votre soutien euh, depuis plusieurs semaines. J'ai eu pas mal de retours positifs sur euh, le vlog Histoire, donc je suis très content. Ça a demandé beaucoup de travail, mais finalement ça a intéressé beaucoup de gens. Et ça a permis de montrer quoff 2 c'est pas juste des tests de nourriture mais aussi de la culture, de l'histoire et pas mal de, voilà, de, de choses intéressantes. Euh, je ne vous cache pas que ce vlog a été très euh, fatigant, à réaliser, et il m'a fallu quand même plusieurs jours pour me remettre. Donc je vous promets la deuxième partie de ce vlog d'histoire, mais pas tout de suite, laissez-moi quelques semaines pour respirer. Donc continuez à vous abonner à la chaîne, à partager nos vidéos, à liker la page Facebook et euh, notre compte Instagram également. Et surtout pour YouTube, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, le partage des vidéos, ça nous aide énormément à poursuivre ce projet. Vous êtes quasi 140 abonnés, donc on est, on est content. Euh, on a quasiment fait 100 abonnés en un mois, c'est pas mal. Merci encore à tous. Alors cette semaine, je voulais aussi remercier deux fidèles doff To bliss mais en général des vidéos que je, que je réalise. C'est Valérie, Valérie merci beaucoup pour ton soutien et un coup aussi de nous deux à Max. Max, on pense aussi à toi et promis il y aura une séquence basket of to dans quelques semaines. On va aller visiter le playground que tu m'as mentionné, pas loin du nouvel appartement qu'on occupera fin du mois. Et donc on va essayer de te faire une petite, un petit reportage sur ce playground qui a l'air vraiment sympa ici à Mamie. Revenons donc à un rythme un petit peu plus normal avec, euh, cette semaine, un vlog euh, qui va un petit peu vous expliquer nos deux dernières semaines ici dans notre nouvel appartement ici à, à Makati. Ah, c'est déménagement. Quel bonheur de pouvoir enfin quitter l'hôtel. Cet hôtel, bah, on, y était, on y était très bien, mais un mois d'hôtel, je vous l'ai expliqué, c'est pas possible, parce qu'on sait pas cuisiner. Let's go. Ah. Fuck, fucking, fuck, fucking, fucking, fucking. Non. Au drame apparemment on a volé les télécommandes de la télé et du décodeur de la chambre on n'a pas volé mais il les trouve plus donc euh, là on est un peu coincé tout va bien on aimerait bien juste quitter cet endroit euh, ras bol du zen Premium Hotel. mais je vois pas trop ce que j'irais faire avec une télécommande de télé donc euh, voilà Voilà, donc on est ici dans notre nouveau logement. On est vraiment ici entre Makati et un autre quartier qui s'appelle Guadalupe. Vous avez derrière moi, d'ailleurs, euh, au fond, les gratte-ciels de Makati. On est le long d'une espèce de grande voie rapide. On y est très bien dans ce nouvel appartement, vous allez voir, il y a plein de chouettes endroits et notamment pour le vlog ici c'est top parce qu'on a une vue vraiment exceptionnelle. Non, l'appartement est un peu petit, on se un petit peu à Paris, petit studio, il fait plus ou moins 30 mètres carrés, on y est un petit peu à l'étroit mais bon, voilà, on a des grands espaces extérieurs et donc on en profite. Mais bon, on envisage quand même après euh, le mois de mai de louer six mois un appartement et de rester, de se fixer dans un appartement parce que les déménagements etc ça va devenir un petit peu compliqué. Donc on essaie quand même de manger beaucoup de sainement. Et puis il y a une piscine, on peut faire euh, des activités sportives etc. Donc c'est vrai qu'au niveau de la ligne euh, c'est quand même vachement mieux. Bon François arrête un peu de faire ton fond au cul, il y a quand même bien quelque chose qui te manque ici quand même non Le gras Ouais, ouais le gras, oui, Bon, c'est vrai que... oui. Un petit peu de gras à manque ici. Non mais c'est vrai, c'est trop simple. depuis deux semaines. On mange du légumes, des fruits, on mange sainement, on fait du sport. Je commence presque à regretter l'époque où on mangeait que des livraisons Uber Eats. En plus, il y avait un McDo juste en face de l'hôtel. On ne vous l'a jamais dit, mais il y avait un McDo vraiment en face du, de l'hôtel précédent. Donc Je ne raconte pas comme ça a été bien rentabilisé. Et c'est vrai que les soupés, euh, soupes euh, déshydratées, euh, chips, bière et pizza à emporter me manquent un petit peu. Alors, en attendant la deuxième partie de notre vlog spécial histoire consacré justement à l'occupation américaine des Philippines, bah, je vous propose de manger américain et philippin. Vous allez voir, on ne va pas manger n'importe quoi, puisqu'on va tester deux monuments, si je puis dire, de la gastronomie, ou plutôt euh, du fast-food. D'un côté, McDonald's, donc la marque que vous connaissez tous, naturellement américaine. Et de l'autre, Jollibee. Jollibee, c'est un petit peu le McDonald's philippin. On avait d'ailleurs déjà testé euh, dans une précédente vidéo euh, le Jollibee, donc on vous conseille de la regarder si ça vous intéresse Et donc là, on va comparer en fait euh, les mêmes produits Et j'aimerais aussi vous montrer les différences Dans les fast-foods ici au Philippines, Parce que vous allez voir, c'est très très très différent de l'Europe Vous allez être euh, franchement euh, surpris hein. Vous êtes des petits chanceux, Noël est là Mais vous allez voir, il n'est pas de très bonne humeur hein, Donc euh, ça va un petit peu clasher dans la suite de la vidéo ben, voilà normalement, toi, tu décides de me Pourquoi t'as pas. Comme promis, on va donc faire cette fameuse battle entre. Jollibee et Mcdonalds Ils vont avec moi pour tester tout ça On a commandé, ça a pris beaucoup de temps Parce qu'ici aux Philippines, tout prend beaucoup de temps ouais. Avec les chauffeurs qui se trompent d'immeubles ou qui se trompent de route. Donc on a pris les mêmes produits chez Mcdonalds et Jollibee On va essayer un peu de comparer si c'est meilleur chez Jollibee ou chez Mcdonalds euh, bah On va commencer par le poulet Juste vous montrer que chez, euh, chez McDo et Jollibee, euh, on peut avoir des frites, mais on peut aussi avoir du riz. Donc il y a des petites boules de riz. Donc au niveau des tailles, c'est mieux Jollibee ou McDo Jollibee. C'est vrai que Jollibee, ça lève un petit peu plus de ouais. Bon alors, vous en pensez quoi Qu'est-ce qui est mieux McDo, Jollibee The famous sauce. Là, le poulet est quand même plus gros chez Jollibee. C'est meilleur à euh, Jollibee. J'ai jamais goûté le poulet de McDo. Et franchement, Jollibee est meilleur. Voilà, B gagne le, le, le, le défi du poulet. Ouais. La curiosité philippine, c'est les spaghettis. Mm -hmm. On va quand même vous montrer un petit peu les, les spécificités des, des, des fast-foods ici aux Philippines, puisque plus ou moins tous les fast food ici présentent les mêmes produits, donc il y a toujours du le poulet. Et puis aux Philippines, ils aiment beaucoup aussi, c'est les spaghettis euh, tomates. Ouais. Et ça, ils en proposent tous. Hein. Vous allez chez Burger King, euh, KFC, euh, McDo, Jollibee, il y a à chaque fois spaghetti, tomate ou carbonara parce qu'ils aiment bien aussi la carbonara ici aux Philippines, on en reparlera. Ici c'est la version McDo avec euh, tomate et des petites euh, saucisses euh, et un peu de fromage. C'est des fromage chimique, quoi. Ouais, fromage chimique, hein, bon, c'est pas, pas de la l'Emental ou de l'Olière. Et puis alors vous avez la version. Ouais, c'est un sachet chimique. Hein. Ouais, pas de l'Emental ou de l'Olière, hein, c'est des produits. Premiers... Mmh. Ouais, c'est ça. Et là on a la version Jollibee. J'ai déjà, je peux faire déjà une de ouais. chez Ouais, donc voilà, ça fait un peu euh, pâte euh, on va dire bolognaise. Le spaghetti philippin, c'est le secret. Oui, la, plus, la, la sauce pailletti ici, elle est différente. Enfin, c'est pas de la, c est, c est de la sauce tomate, mais un peu sucrée. Ils appellent ça d'ailleurs philippino style, et il y a mm -hmm. italian style pour ceux qui n'aiment pas la sauce trop, trop sucrée. Ça, euh... <tousse> Maintenant, ça reste quand même des spaghettis un peu trop cuits, à mon goût. Bah oui, c'est normal. Moi, je préfère, voilà, encore une fois, pour masser du vie. C'est quand même dégueu de nous filmer mangeant des spaghettis. Ça va couper. Enfin, on termine, non. Par les deux burgers. voyez, il y a deux tranches. Et voilà, tient pas bien avoué que je connais aussi les, les, les, les hamburgers de chez Jollibee Je suis pas toujours fan du pain qui est un petit peu trop sucré à mon goût Voilà les deux, donc au niveau visuel, tu dirais quoi Ça peut-être un peu mieux Jollibee Ouais Le goût est bon Chez Jollibee Donc il faudrait le pain McDo avec le Jollibee Parce que le Jollibee est bon Jollibee il Tu aimes plus Jollibee toi-même, il n'y a, a, a rien chez McDonalds que tu aimes. Bah quoi Tu un nationaliste, hein, franchement. <rire> tu nationaliste, tu ne supporte que les marques philippines. Non mais c'est ah. vrai, franchement. Euh, donc en fait, on avait commandé euh, chez Jollibee euh, euh, la mango pie donc c'est une espèce de, de beignet à la mangue. Mais le crème, il n'en avait plus, donc ils nous ont donné à la place une tuna paille. Mm -hmm. C'est avec du thon, donc forcément c'est pas vraiment un dessert. Et chez McDo, on a pris la apple pie, donc j'ai jamais mangé ça, le tuna pie de Julie Une première. Ah bon Oula Je pense que là, jelly bean va encore marquer des thon, parce que du McDo, c'est juste ça. Oh merde C'est petit, quoi C'est spécial Ça a l'air dégueulasse. Alors en fait, on, en fait on dirait de la croquette de crevettes avec du thon dans un beignet quoi. C'est un peu, c'est pas très appétissant. Je bah, écoute, Sorry Jellybean, ouais. it's a apple pie de Macbeth. Ça je pense. bon. Ah mm. mm. oh, c'est trop bon. Je pense que ça existe en Europe. Je pense avoir déjà mangé ça en Belgique. Belgique mais... on a jamais vu ça. Non. On n'a jamais mangé d'ailleurs. Bah dites-nous en commentaire si ça existe ou pas, je sais pas. Je suis pas un grand spécialiste des desserts chez McDo, j'avoue. On a euh, quasi tout mangé. Au niveau des poulets, on est d'accord, c'était Jollibee. Ouais. Donc 2 points pour Jollibee, 0 pour McDo. Spaghetti, Jolli on d'accord, c'est Jollibee, c'est meilleur aussi. Donc 4 points pour Jollibee, 0 pour McDo. Je t'avais partagé avec Noël, Noël préférait le steak de Jollibee, moi je préfère le steak de McDo. Bon, Donc là, c'est un point. Partout, bon, Ça fait 5 points pour Jollibee et 1 point pour McDo. Mm -hmm. euh, bah, les pailles, euh, on a quand même préféré celles de McDo pour ouais. 1 ouais, point Jollibee. Donc ouais. euh, ça fait également euh, 2 points pour euh, McDo. Donc si je calcule bien, ça fait 5 points pour Jollibee et 3 points pour McDo. Donc Jollibee gagne haut oh, la main, le duel des fast-foods. Yeah Jollibee Voilà, j'espère que Jollibee va nous donner maintenant des repas gratuits. <rire> <rire> ben, voilà, euh, c'est tout pour ce test. Bye, Bye. L'actualité de la semaine ici aux Philippines, mais aussi je le sais en Belgique, c'était naturellement ce fameux coronavirus. Je sais bien, on vous en a parlé énormément dans les médias, parce que je, je, je suis quand même les, les différents journaux télévisés ici depuis manny Je sais qu'on vous a assommé avec ce virus depuis maintenant plusieurs semaines. mais Je voulais quand même vous expliquer un petit peu notre ressenti ici aux Philippines, parce que... Ils ont une manière de, de gérer ce genre de crise sanitaire assez différente de, de l'Europe et notamment de la Belgique. Et je vais essayer de vous montrer comment ici on gère la crise. Je pense derrière mes collègues qui ont dû gérer une crise au sein de l'école avec notamment des fake news. Alors je vais vous retracer un petit peu l'historique de, de la crise du coronavirus ici aux Philippines. C'est bien les Philippines on n'est pas loin de la Chine donc on était, c'est vrai, a priori en première ligne. Lorsque nous sommes arrivés ici le 16 janvier, bah on ne parlait pas vraiment encore du coronavirus. On parlait plutôt d'un autre problème qui était le volcan. Je ne sais pas si vous, vous souvenez, le volcan Tal, qui était en éruption et qui allait peut-être exploser. Finalement, le volcan n'a pas explosé, ça fait deux mois qu'on est là et il n'y a toujours rien, donc je croise les doigts. Euh, entre temps, bah, une autre crise est apparue, celle du coronavirus. Alors, quand a-t-on commencé à parler de ça ici aux Philippines bah, Je dirais que c'était vers le 19-20 janvier. Euh, les médias philippins ont commencé à relayer plusieurs cas de malades en Chine. Et euh, directement, on a senti un petit peu la, la psychose monter ici euh, aux Philippines. Lorsque nous avons pris l'avion pour Manille le 26 janvier, donc on a passé d'abord 10 jours chez Noël à l'été, puis on est venu ici à Manille par avion, là la psychose avait commencé puisque euh, tout le monde avait un masque quasiment dans, dans l'avion. Il euh, n'y avait plus de masques nulle part, dans les pharmacies tout était vide, etc. etc. Plus ou moins jusqu'au 10 février, tout le monde avait un masque ici à Manille quasiment. Je dirais 4, 4 personnes sur 5 portaient, euh, portaient un masque. On peut dire que le, la, la, le paroxysme de la psychose était atteint le, le 30 janvier lorsque euh, le premier cas de coronavirus a été détecté ici aux Philippines. Et puis on a eu ici le premier décès hors Chine le 2 février. Donc à ce moment-là, l'attention ici était vraiment à son paroxysme et je répète, tout le monde portait le masque. À ce moment-là, la tension a commencé un petit peu à redescendre. Pourquoi Très tôt, les, les autorités philippines bah, elles ont essayé de faire redescendre la tension. Comment bah, En interdisant l'accès au territoire philippin euh, des personnes issues des territoires à risque, notamment la Chine. Les compagnies aériennes, les grosses compagnies aériennes ici aux Philippines, au Cebu Pacific, euh, Philippine Airlines et AirAsia, euh, ont commencé à supprimer certaines euh, lignes, certains vols. Et les Philippins ont commencé à enlever les masques, je dirais, vers le web février voilà plus ou moins hein. on n'est pas quelques jours près nous on l'a porté quelques jours avec noël mais je ne vous cache pas qu'avec la température euh, ici euh, il fait quand même maintenant plus de 30 degrés euh, bah c'est quand même très inconfortable à porter constamment mais par contre les chinois ont, ont gardé eux leurs masques ici généralement les populations chinoises coréennes gardent le masque et donc il y a eu un moment un petit peu comme ça de de racisme anti-chinois. Je parlais avec un taximan qui me racontait qu'il était choqué de l'attitude de certaines personnes ici vis-à-vis -vis des, des chinois. Alors c'est vrai que les relations entre la Chine et les Philippines ne sont pas toujours évidentes. Hein. Vous connaissez peut-être les problèmes euh, géopolitiques entre les deux pays, notamment pour le contrôle de certaines zones de la mer de Chine. Il y a d'ailleurs un très bon euh, reportage sur Arte euh, à dessous des cartes consacré à cette thématique qui est assez intéressante. Je vous le mets en, en lien. Par rapport à la propagation du virus, c'est vrai que Peut-être que certaines mœurs ici facilitent le ralentissement de la propagation. Je vous donne un exemple. C'est vrai qu'aux Philippines, on ne se sert pas systématiquement la main, on ne sait pas de bisous, c'est plutôt des accolades. Donc on est, voilà, il y, y a moins de contact physique entre les personnes. Puis il y a quand même un rapport à l'hygiène qui est un petit peu différent de, de chez nous. Moi, quand je suis venu ici il y a 4 ans, pour la première fois, la, la chose qui m'avait le plus frappé, c'est qu'ils se promènent euh, tous, les Philippins avec des petites bouteilles de gel hydroalcoolique et ils se lavent constamment les mains, donc avant de manger, euh, après avoir pris les transports en commun. Bah systématiquement, le geste, c'est de se nettoyer les mains avec ce gel, euh, ce qu'on ne fait quasiment pas en Europe, enfin en tout cas moins, moins souvent. Euh, en Europe, cette crise finalement nous, nous incite à, à être beaucoup plus prudent par rapport à ça, mais c'est vrai qu'ici, c'était déjà le cas bien avant. Et il y a une chose quand même assez surprenante ici aux Philippines, ça fait quasiment plus d'un mois que lorsque vous entrez dans un bâtiment public, un mall, un centre commercial, un magasin, on vous prend systématiquement votre température. Donc ils ont des petits thermomètres, je ne sais pas comment ça fonctionne, laser, et ils vous prennent la température systématiquement pour repérer les personnes qui ont de la fièvre, de celles qui n'en ont pas. Ça c'est assez surprenant parce qu'on vous prend la température plusieurs fois par jour. Je pense que depuis un moment on a dû me la prendre 50 fois. C'est vrai que généralement par rapport à l'Europe, il y a beaucoup plus de prévention ici. En tout cas, cette prévention a eu lieu beaucoup plus tôt que chez nous. Alors, quelle est la situation aujourd'hui J'enregistre cette vidéo le lundi 9 mars. Bah, officiellement, pour le moment, il n'y a que 10 cas euh, détectés ici aux Philippines. Euh, pendant très longtemps, jusque le week-end dernier, il n'y avait que 3 cas. Mais depuis quelques jours, on sent quand même une accélération. Et, euh, le virus se propage un petit peu plus. Attention quand même, euh, ce sont des personnes qui viennent de zones à risque, donc de Philippines, qui reviennent ici. Eux, ils sont autorisés à revenir dans, dans le pays, forcément, euh, qui sont mis en quarantaine et on, ben, on détecte qu'ils ont le virus ou pas. Euh, donc là, il y en a eu quelques-uns qui sont revenus de Taïwan, j'ai vu du Japon et même de certaines zones de Chine. Mais voilà, le gouvernement les confine et ils sont en quarantaine. Au niveau propagation à l'intérieur du pays, il n'y a eu qu'un cas de transmission directe d'une personne à une autre personne. Donc, paradoxalement, il y a moins de cas de coronavirus aux Philippines qu'en Belgique. puisque officiellement 10 cas, et je pense qu'en Belgique, on approche des 200. Alors quelles sont les conséquences Au niveau culturel, comme en Europe, ils ont dû annuler un certain nombre de concerts. Donc, tous les gros concerts qui ont lieu ici, au Green Day, l'abri de la vigne, et d'autres groupes qui ne pourront pas se produire. Il y a notamment aussi Falls qui a dû annuler un concert en festival qui avait lieu le week-end dernier. Au niveau économique, là par contre, c'est un petit peu plus inquiétant pour, pour les Philippines puisqu'ils euh, tapent quand même sur une perte de 1% de croissance. Vous allez me dire, ils sont à 7,5% de croissance et ils pensent passer à 6,5%. Je rappelle que la croissance en Europe, je pense qu'on ne dépasse pas les 1%. Ça laisse forcément rêveur, en toute croissance pareille. Mais euh, leur gros problème, forcément, c'est au niveau touristique, puisque là on arrive à la période vraiment touristique, ici aux Philippines, entre mars et juin, c'est la grosse période des vacances, ici, euh, puisque c'est l'été qui commence, en fait, ici aux Philippines. Euh, quand on dit été, ça veut dire que ben, la chaleur est plus forte et l'humidité un petit peu moins grande, donc c'est un peu plus sec. Et les étrangers viennent euh, aux Philippines à cette période. Leur gros problème, forcément, c'est qu'ils vont perdre pas mal de clientèle de Chine, de Corée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Coréens qui viennent passer leurs vacances aux Philippines. C'est un peu comme le sud de l'Europe pour eux, hein. ils descendent dans le sud pour prendre leurs vacances. Les Japonais aussi, donc ça va, ils vont perdre, euh, pas, mal de... ils vont perdre pas mal de clients euh, dans les hôtels et dans les lieux touristiques. Donc, Pour un pays qui tape beaucoup sur le développement touristique, c'est un petit peu inquiétant. Il y a aussi un autre problème, c'est que beaucoup de Philippines travaillent à l'extérieur du pays, et notamment dans les pays touchés comme la Chine, le Japon, ou la Corée. Bah il y a beaucoup de Philippines qui perdent leur boulot pour le moment et qui reviennent ici parce que voilà, leurs entreprises ou leurs employeurs les ont licenciés du fait de la crise. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà, c'est sur ces images de Makati que je vous quitte. C'était donc le cinquième vlog doff 2 Amani. Je vous remercie toujours pour votre soutien. Je vous invite naturellement à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao Bonne semaine à tous Bye, bye